Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD questions sans détour qui va s'intéresser ce soir à la filière cunicole. Comprenez la filière du lapin, mais du lapin élevé en Guadeloupe. Un mais que l'on partageait sans doute dans le passé en famille, mais qui tend à disparaître de nos assiettes. Pourquoi on va tenter de l'expliquer ce soir avec notre invité, Yvan Salar Saïb, bonsoir. Bonsoir, Warren, et bonsoir à toute la Guadeloupe. Je rappelle que vous êtes le président de Cunigua, qui est donc la filière cunicole de la Guadeloupe. Et on le disait, c'est vrai qu'on a observé cette chute de la consommation de la viande de lapin, pourtant qui présente beaucoup de qualité, mais comment expliquer le fait que le lapin, au fur et à mesure, est disparu, en tout cas en partie, de nos assiettes ben, C'est juste est une conjoncture, une conjoncture euh, internationale hein, où euh, la consommation a diminué au niveau du lapin, qui avec des difficultés techniques qu'on rencontre sur cet élevage-là, donc euh, les gens se sont reportés sur euh, d'autres viandes qui sont euh, beaucoup plus facilement euh, accessibles oui. que euh, la volaille ou, ou le porc. Par exemple, oui, c'est vrai que le, le taux de consommation de volaille et de porc, parce que ce n'est pas spécifique à la Guadeloupe, vous avez bien fait de le dire, c'est également, ça se vérifie en France, un peu partout dans le monde, pour autant c'est une filière qui, qui s'organise parce que c'est une viande qui présente beaucoup de qualité. C'est une viande qui présente beaucoup de qualité et normalement, notamment sur euh, tout ce qui est euh, maladies cardiovasculaires, euh, qui combat euh, la tension, c'est une viande qui n'a pas beaucoup de sel et c'est une viande qui contient beaucoup de sélénium. Le sélénium, c'est une, euh, une substance qui, euh, qui n'est pas fabriquée, euh, euh, qu'on ne trouve pas, euh, oui. pas au tout oui. et qu'on qu en trouve euh, aussi dans le lapin. Donc, euh, oui. oui, certains diététiciens disent, selon les recherches qu'on a faites avant de préparer l'émission, que pour, ça peut lutter contre l'anémie, une des problématiques qu'on a localement. Tout à fait, contre le diabète, euh, l'hypertension euh, aussi. Et donc c'est une viande qu'il qui, qu faut consommer et c'est une viande blanche qu'on doit, qu doit consommer pour, euh, si on veut une alimentation saine. Elle a donc des valeurs nutritionnelles reconnues. Euh, c'est une viande saine, c'est une viande qui peut s'adresser également à un public, on va dire, plus jeune. On pense aux cantines scolaires, c'est quelque chose qui pourrait être proposé ben, euh, on, justement, nous avons commencé euh, sous le mois de mai à sensibiliser euh, les cantines scolaires sur euh, sur la sur euh, l'introduction de cette viande là dans les, euh, dans les cantines pour justement euh, modifier. C'est pas dans une seule euh, fois qu'on hein, va sûr. le faire, mais pour modifier euh, le goût des enfants. Donc, euh, pour habituer les enfants à ce goût là. Et les remontées qu'on a des, oui, des, des, des serveurs, euh, des, des, des services de cantine, c'est que les enfants mangent et apprécient le lapin. Oui. Finalement, il suffit de faire goûter pour, pour apprécier. Et puis, il y a aussi, on, on le sait, hein, chez les, dans les cuisines centrales, dans les cuisines scolaires, euh, la qualité du, du cuisinier qui, qui parle de la qualité de la viande parce qu'elle est facile, elle est adaptable, notamment en termes de grammage pour les enfants. Oui, donc euh, la découpe est faite de ouais. telle manière que, que les enfants soient servis euh, comme il le faut. Et aussi, euh, on a tendance aussi à dire que le lapin, euh, est, il n'est pas très, est, est très serviable au niveau, au niveau des enfants euh, par rapport aux autres. Oui. par rapport aux eaux parce qu'il y a des éclats. Mm -hmm. Donc, euh, la découpe se fait à la scie. Et puis, euh, y a pas, la découpe est faite de telle façon aussi qu'on puisse servir les enfants le lapin. C'est un professionnel qui fait la découpe. Donc, euh, tout est fait pour que l'enfant ne puisse pas avoir de problème... Euh, euh, en mangeant le lapin. Ce que vous dites, c'est que la découpe a été professionnalisée ici, en Guadeloupe, pour répondre, oui. justement, ça veut dire que le lapin qu'on va trouver en barquette, par exemple, dans, en grande surface ou celui qu'on va trouver chez notre boucher, c'est une découpe particulière C'est une, part... une découpe particulière parce que euh, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il y ait de, de, de, de débris, il ne faut pas qu'il y ait des éclats d'os euh, qu'on risque d'avaler ou pour pouvoir euh, avoir des, des, des problèmes. Donc, euh, tout a été utilisé pour que euh, cette viande-là puisse être servie aux enfants et aussi aux, aux, aux personnes âgées. Parce qu'on a des cantines scolaires qui, euh, qui euh, travaillent pour les EHPAD, par exemple. Oui. Exactement, oui. et qui utilisent le lapin, et les personnes âgées apprécient beaucoup cette viande-là. Oui, d'autant que vous le disiez, c'est une viande qui a des valeurs nutritionnelles et de santé, donc pour un type de public peut-être qui en a besoin. Exactement, oui. c'est une viande qui n'est pas grasse, qui a très peu de graisse, Moins, moins gras que le poulet, moins gras que le bœuf et moins gras que, que, que le porc. C'est une viande saine qu'il faut consommer et il euh, ne faut, faut pas se faire bloquer par le prix, je dirais. Oui, effectivement, puisque ouais, c'est peut-être ça aussi un, un, un des, des soucis d'attractivité du consommateur, euh, le prix, le prix de, de, de revient, le prix de fabrication également. Je dirais quand même que oui. Je pense que le prix est un petit peu élevé, c'est vrai, mais euh, euh, ce n'est pas une viande qu'on pourrait, que je dirais de consommer tous les jours. Ouais. C'est une viande qu'on peut consommer peut-être une fois par semaine. Mm -hmm. euh, généralement, nos grands-parents euh, faisaient un lapin tous les dimanches. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est une viande qu'on peut euh, euh, consommer malgré le prix, puisqu'en consommant... Euh, euh, en consommant du lapin, on évite peut-être une visite chez le médecin. Effectivement. Et parlons maintenant de la filière. On rappelle qu'avec la filière Cunigua, euh, vous êtes au sein également de l'Iguaville, l'interprofession guadeloupéenne de la viande. Qu'en est-il aujourd'hui des, des producteurs de lapins en, en Guadeloupe ben, euh, en termes de tonnage, en termes de tête, de tête abattue, par exemple ben, Je dirais que nous sommes à un tournant, puisque... Dans les, il y a dix ans, ça ou 12 ans, on était une quinzaine d'éleveurs. Aujourd'hui, nous sommes sept euh, mm -hmm. éleveurs qui, sont, qui ont pratiquement un âge assez avancé. Et on pense au renouvellement. Donc, C'est pour ça qu'on a lancé aussi cette manifestation-là sur le mois de mai pour euh, inciter cette campagne de, euh, de communication sur euh, la radio, sur les quotidiens oui. et sur la télé. Donc, euh, pour pouvoir inciter les jeunes à s'installer... Et donc, euh, mais on, on, on veut installer du monde, mais pas en, à temps plein. Si on veut installer du monde, mais à temps partiel, en, en semi-activité. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà... En plurie activité. Euh, voilà, pourrait euh, offre, euh, développer son offre en, en faisant du Quelqu'un qui est installé euh, ou qui a du terrain, qui, peut mettre, qui, ne peut pas, euh, qui est trop petit ou qui ne peut pas euh, cultiver dessus, peut monter un petit bâtiment de 50 cashmères et générer un, un, un revenu d'entre de 4 000 et 5 000 euros sur l'année. Comment accéder donc, à ce type de, de, de formation également parce que c'est nécessaire pour ben, savoir... Nous avons que... mis en place oui. euh, une formation qui débutera le 10 juin avec euh, Pôle emploi, la région Guadeloupe, la chambre d'agriculture et euh, le CFPPA du lamentin donc avec le lycée agricole. Donc cette formation-là, euh, euh, les, euh, les stagiaires ont été... Euh, euh, informés et ils ont été recrutés par, par Pôle emploi. Donc des gens qui, qui, sont, euh, euh, euh, qui ont une disponibilité de terrain mm -hmm. et qui sont intéressés, qui ont une petite formation euh, agricole et qui sont intéressés à, à, à, faire, euh, à faire du lapin. Donc euh, la région nous accompagne sur oui. cette formation-là et à la suite euh, de la formation, la région euh, euh, propose de... Euh, d'installer oui. euh, euh, un certain nombre de stagiaires sur leur terrain, avec un, un élevage de 50 cashmets. Il faudrait coûter grosso modo pour l'installation de 50 cashmets il faudrait coûter entre 35 et 40 000 euros. Alors ce qu'il faut quand même préciser quand on regarde les chiffres que la, la filière fournit, que l'Iguavi peut nous fournir, c'est que la production peut-être est en diminution, mais la consommation, pas tant que ça. C'est vrai que je disais au début qu'on mange mmh. de preuves de lapin, mais il y a également euh, un, un nombre de tonnages qui arrivent euh, d'ailleurs. Euh, je parle de, de la viande surgelée. Oui. Le lapin se consomme malgré tout euh, en Guadeloupe. Le lapin se consomme, donc il y a toujours une place. Oui. Il y a toujours une place et il faut pouvoir, euh, euh, euh, pouvoir s'installer, être régulier, fournir une viande de qualité et homogène avec des carcasses qui sont euh, conformes euh, pour pouvoir euh, concurrencer, parce que le, le lapin surgelé, il est à 5 euros, 6 euros pièce, ouais. tandis que nous, on sort un lapin qui est à 12,50 euros, 12 euros 50 ou 13,09 euros 0, 9, ouais, euh, du la, kilo. Peut-être que la moyenne de kilo n'est pas la même non plus ce n'est pas la même voilà. non plus, ouais. C'est pas la même qualité. Le lapin qui est surgelé, c'est pratiquement pour ne pas donner ni personne. Hein. C'est euh, du lapin qui a été élevé pour la fourrure. Ouais. Donc la, la carcasse, c'est un sous-produit. D'accord. Alors que nous, en Guadeloupe, on fait plutôt l'inverse, on, on fait ouais. l'inverse. Ouais, une viande de qualité et on ne mise pas tellement sur la, sur la fourrure. Mmh. Un mot euh, également, puisque y a, vous l'avez dit, il y a cette période euh, du, du mois de mai. Euh, L'idée c'est aussi que bah, les restaurateurs euh, puissent jouer le jeu, que euh, les grandes surfaces, les bouchers également, euh, soient euh, bah, les portes-drapeaux entre guillemets de, de, de cette viande élevée localement et vous insistez là-dessus. Effectivement, donc euh, il faut pouvoir, euh, Donc, on, a, on, fait, on fait le forcing for pour euh, mobiliser le plus, de, de, de, pour être le plus présent. Mmh. Sur, euh, sur, euh, sur les écrans ou sur les quotidiens ou sur la radio pour que les gens puissent entendre et, et en de parler de, de lapin. Quoi. La plupart des, des chefs cuisiniers qu'on a interrogés sont fans de la cuisson du lapin parce que ça offre une multitude de recettes. C'est une viande qui peut accompagner différents euh, aliments. D'ailleurs, je crois bien que vous aviez, avec, en collaboration avec Joël Kichenin, sorti un ouvrage qui proposait des recettes. Oui, on a sorti un livret de, viande, de, de 20 recettes que Joël Kirchner a travaillé pour nous, ouais. ça remonte quand même à 2010 ou 2012, hein. il a fait, donc il a, on lui a fourni le lapin, et à partir du lapin, il a fabriqué ces recettes-là. Ouais. Et on a imprimé un livret euh, avec l'aide de la région, toujours. Donc, euh, euh, oui, euh, il faut que les restaurateurs jouent le jeu. Nous, on n'arrive pas, si vous voulez, à... Peut-être que ces recettes seront bientôt aussi accessibles au grand public. Hein. Oui, ouais. les recettes euh... sont accessibles au grand public. Voilà. Donc, euh, je pense qu'il sera présent avec vous demain, donc euh, ouais. ils vont en parler bon. mieux que moi. Oui, euh, le, le, le chef Joël Kichenin, effectivement, qui euh, connaît bien la maîtrise de nos viandes locales, qui est un grand défenseur, c'est vrai, de la production euh, locale. Vous invitez, vous qui êtes euh, un des plus anciens dans, dans, cette, euh, dans cette profession d'éleveur de, de, de lapins, vous, vous avez parlé des formations, les jeunes à s'intéresser vraiment à cette production. Vous pensez qu'elle a de l'avenir localement il a de l'avenir, puisque tant que nous sommes là, nous allons manger du lapin. Oui. Donc il, il, il, il, il le faut. Donc j'insiste qu'il euh, ne faut pas s'attendre non plus à dégager des revenus avec ça tout seul. Donc c'est un complément, c'est un complément de revenus. Quelqu'un qui fait autre chose et qui a une heure, un, un élevage de 50 cashmères, c'est une heure et demie oui. de temps en moyenne qu'on peut passer. D'accord, donc, donc ça, ça peut être une activité ça peut 10, une une activité euh, euh, euh, en, plus. en plus. Merci à vous Yvan Salar Saïb, je rappelle que vous êtes le président de Cunigua et peut-être qu'on vous a mis l'eau à la bouche avec ce lapin de Guadeloupe et on vous invite dès ce week-end pourquoi pas à vous en procurer et de tenter de le cuisiner, on vous l'a dit les recettes de cette viande qui est bonne pour la santé, eh bien, ça commode de tous les types d'aliments vous pouvez donc la cuisiner de la façon que vous le souhaitez en tout cas on vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée avec la suite de nos programmes.